Bonjour bonsoir la famille avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable porter yon nouvelle émission monsieur Negazam, vous parlez, non, nous yo dit nous la vieille manche la terre tête nous dans commissariat vous arrêtez. nous laisse ça après prison et puis nous allons sorti comme paisible citoyen en retour parce que vénérable o va parler non. Un hein? en pile voit parler parce que mystiquement Bagala la pape bon pour nous. Et Grégoire frappe à terre. C'est moment de livrance qui va arriver. Et c'est ça qui fait l'effort évident pour que population elle-même soit mobilisée. Mobilisée pour une bataille contre les bandits armés. Parce que... À ça nous pourrions l'assisté là. C'est vraiment une véritable bataille entre David et Goliath, c'est ça. Écoutez, très bonne nouvelle d'après certaines informations qui nous sont parvenues. Ah ben oui, au niveau du département de l'Artibonite, hier, nous ouais, qui quantité de crimes que ça vient au fait. Côté que gagne 14 mon environ qui chappé pour yo. et il ont été kidnappé depuis un mois yo subit toute qualité problème, toute qualité méchanceté. Eh bien, Fond dit que le lendemain, il très bonne information qui va tomber. Information qui machait avec toute une vidéo côté que gagnent environ 18 bandits en base yon qui tombe. Réseaux sociaux a enflammé journée samedi 6 mai 2023 côté que c'est information là qui fait la une. Bat bravo pour peuple là. Bouakale a continué, nek sa vien yo, yo attake peupla, la, et pep la derrière de yon, katouche yo Katoucho fini, peupla la touye 13, sous place, rache et pi boule, genye 5 lot qui yo même kouri al non zone kwe kire le belange, eh bien, population a kembe yo, yo bayo, bouakale sa fe, un total 18 body qui tombe, an de ti voye sa non. De, eh, viens qui est à Haïti là, je m'en di, je m'en bête, je m'en bête, je m'en mais je m'en bête, la, m'en non pa gen bête, je m'en bête, je m'en bête, je ne bête, je m'en bête, je m'en bête, je m'en bête, je m'en je m'en bête, je m'en bête, je m'en bête, je m'en bête, je m'en bête, je la bête, yo, je les 5 qui cap couru, yo ont pour dire yo yo yo yo graines. Ils fini. ou li a la ont tombé pour avoir des graines. Ils ont tombé tombé tombé des les gens ou tu es 5, ils ne sont pas 13. Kou yale perdus, ils ne sont ou capables, et ne sont yo ba Ils y fini. yo yo pas capables. Ils pas capables. Ils yo sont pas capables. Ils ne ou, pas te dou ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Ils ou oui pas te Ils oh pas fait ça comme ça oh non non yo te parle non ti, monsieur yo te parle non, yo te dit non faire respect non pas attaquer peuple là parce que bon tout bagarre, gon les cap privé le peuple à lui même les calégelles gon les cap privé bon j'ai frappé pied la tête pour peuple ici parce que ça lui souffre trop moment de livrance l'empla rivé, faut que nous concentrer bataille là écoutez moi même t'es vraiment vexé et à chaque fois nous ouais m'a fait une émission concernant gang moi vraiment dit en veilleux. Sauf que, moi, pas ne joué, pas joué. Parce que ça pas dans la culture, moi. Mais écoutez, a fait comme si on gagne, on a fait tout crime ça, On comprenne que, comme si ou pas payer les conséquences là, ou payer. Je suis désolé. Ou a payé, parce que ça a passé dans le pays à l'île trop à Yo dit non, pas vague, nous là, nous avons persisté. Ça a fait là, travail travail bon Dieu. Son travail qui est purement mystique même lorsqu'on zam nan mais on qui capable tirer un million bal. Gon moment ka priver on santi le chaud nan on va plaguer la terre courir et si pas gon commissariat qui tout préa et bien c'est peuple là qui va mettre main sous ou peuple a Bravo pour monsieur Sayo qui allait bravo pour population artibonichienne nan qui li même rete mobilisé pour capable bay bandi bois surtout bandi nan base Grand griffe. bandi nan base kokorat sans race. Et il faut tout le monde une activité dans le démarche bois En tout cas, c'est ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ça capable remonter morale. moral. Moun qui a mobilisé pour capable entrer dans Bois-Calé. Si vous hésitez entrer dans Bois-Calé, bien, je ne vous là, Par rapport à ça qui fait là, il faut qu'on foue corps dans la démarche si là, parce que le pays a fait qu'il y a souffle parce que moi-même t'es vraiment révolté. Les m'a regardé en vidéo. Côté que. Nèg yo, Hay, Yo boule moun yo. Yo torture yo. Yo bat yo. Yo papa yo manger. C'est comme un Pour qu'ils soient obligés de choisir, mettez Mon mon mon mais gagne, gagne, gagne, la gagne, gagne, gagne, gagne, gagne, gagne, gagne, gagne, gagne, gagne, gagne, gagne, gagne, gagne, gagne, tout le monde pendant le sauvetage, il y a la possibilité de tomber j'ai dénoncé parce que j'ai dénoncé avec la sécurité. Tout le monde est là, tout le monde est là, il n'y a pas de personne, tout le monde est là, il y a tout le monde qui sait ce qu'il dit, mais tout le monde là, et il y a tout le monde qui doit parler à nous pour nous dire exactement ça, qui s'est passé. Tout le monde comment ça commence pour nous Bon, des choses. Très bien avec Guézi. Très bien avec Guézi. Parce que les gens depuis le 3 avril, ils ont fait des payers. Les négociations campées, des machines campées, je ne suis pas choisi de camper, je en pile balle, même moi-même je faire des morts, mais grâce à Dieu, pas t Le, ve, de mort. Les ne pensais pas, pas, pense... pas de barré, ouba ou? ouba que c'était comme ça que tapis. Les depuis Pourquoi je ne pensais pas que c'était comme ça ça au Pour traitement au bas. Parce que je ne Depuis que je un commence à me couper des armes avant les mouvements d'un, je tout pour les tirer Le premier jour, je fait tout pour les tirer Il y a Il y a banon bâton. Il y a banon bâton. Il y a un bâton. Il y a un bâton. mal non est-ce que Il y a un bâton. Allez! la je ne Toutes me Toutes Toutes les têtes notre Qui va vous la de Qui va On ne va pas très la Il y a vous mais là, on a soir, on a trailer. a trailer qui était... Mais je le monde. Tout le monde a Mais quand trailer, trailer. a le a On Monsieur pas qui pas de pas côté. ça, le dire côté de la puis. Vous que vous vous les embaragés. Les arrivés dans Jean-Denis, eh bien, population population été accueillie. Parce que, yo, ouais, les gens sont deux qui sont dans une situation difficile. C'est deux gens qui sont dans bandits situation difficile. Ou qui sont quelques témoignages. Ou Voici pour vous. Effectivement, nous côté là... que nous et puis il y a pas de il a fait et il a qui et il il a qui et puis, nous avons appris une information jusqu'à ce que nous avons pu faire une libération. Nous avons appris dans la coalition de Jean-Denis, nous avons appris dans le centre de santé. Comment est-ce que nous avons appris la santé? Est-ce que nous avons appris une famille? Effectivement, nous avons appris que nous avons appris dans le centre de santé qui est Jean-Denis. Et puis, nous avons appris un premier son. Mais il a c'est matin qui est arrivé à aller dans le centre de santé, santé et exactement pour trouver les soins. Mais qui est déjà rejoint une famille, et nous communiquons ensemble avec les familles, nous mettons les nous désirons mettez mettre de des têtes fêtes et nous de la caillou, c'est comme si c'est la caillou que était en Et puis aujourd'hui, effectivement c'est la caille. Parce que les gens de nous apparaître pour le peuple, je suis pour le peuple. Et pour mépris de états unis pour devenir en Haïti, c'est une façon que vous devinez des populations parce qu'ils ont trouvé que les populations incapables de d'un avec notre ça, nous avons continué de travailler. C'est ça que nous de travailler. Mais jusqu'à la minute, nous avons notre une qui a avec nous. Combien de temps vous passez dans le monsieur Grand deux mois, mois, et parmi yo grand de moisel 15 ans et qui parmi yo et côté que il y a violé lui fait tout mais yo fait tout chaté mais pas malgré fois pour dans l'âge pour ça yo mais tellement et abisé de moisel là de ça jout son lui même pour qu'il à côté lui est-ce qu'il déjà joint famille parce que nous dit qu'il y a 15 ans, qu'il y a violé, fait tout le bagarre avec le côté où il est a Effectivement, il y avec nous là exactement la KM pour lui-même, mais qu'il y a comme un petit Et Effectivement, là, avancé un contact pour nous faire une famille. Mais dit une vérité, Vous fait partie de qui en otage. Je dis à ou libérer, trouvé dans Jean Denis. Dis-nous comment vous est, pourquoi elle est là, comment ça pour vous, dans vous vous. vous Je Je Je Ok. Donc, est-ce que famille ou la famille, connaît comment y a Y a moins sécurité, Bonsoir nous, bien que nous nous nous Bonsoir, côté hier yes, soir bon Dieu nous arrivé pas mais nous et depuis hier soir nous fait tout ce est possible pour nous maintenant nous l'hôpital ba nous manger ba nous tout bagage jusqu'à maintenant il mon de pour et fait tout est pour nous c'est un monde les gens qui méritent un cadre, parce que c'est mon gens qui travaillent pour le peuple. Les gens qui travaillent vraiment sont bataillés. Je ne pense pas que je pense avec ça, parce que je ne connais pas les gens. Mais c'est mon qui ont une plus grande sensibilité pour les gens. Dites-nous, nous qui est-ce que vous êtes dans l'otage Dites-nous, comment traiter pendant que vous êtes dans la base gangrène Comment vous traitez Bon, le traitement, c'est la réalité pour nous. Ce n'était ba, pas nos bâtons prend l'argent mais nous pas libérer nos boules, avec qui est plastique c'était ça chaque jour on prend baton bouler nous avec plastique l'argent C'est exactement ça mais pour manger et pour pas mentir pendant six jours on va ti manger pendant deux fois pour semaine on va manger pendant deux fois et des fois on pas manger, parfois, que hier dire au télévisio mettez pour deux monde manger ensemble a à sacrifier notre loi au Babagno lui-même. Est-ce que vous parlez à la famille, ou est-ce que vous avez déjà versé l'argent à Nous avons tous versé l'argent Nous avons tous versé l'argent à la famille. Ça veut 150 000, ça veut dire 100 000, ça veut dire 70 000, ça veut dire que vous avez déjà l'argent. Pour vous-même, <coughs> vous avez déjà communiqué à la famille, la famille n'a pas inquiété, vous connaissez le sénéso. Non, oui, vous connaissez le sénéso parce que vous communique avec vous Tout matin, vous ma communiquez avec vous Bonsoir Frère, comment vous êtes Nous, nous, ensemble, nous reagلا, On votre fait partie, mon monsieur Griffio. Basse bandit, ça a kidnappé, ça fait plusieurs temps. Dis-nous combien de temps vous êtes passé dans Basse et comment le traitement a été pour vous niveau Grand Griff? Bon, je suis arrivé, à kidnappé, le 17 avril, et je à la a kidnappé là, کہens, que de ce soir, ce euh, ça, à la pas de la je ne sais pas si parce que Je mais mais le libéré, il n'y a pas Et à sacrifice pour nous. Parce que c'est le côté musulman qui a été 400 dans Parce tout côté Parce que nous avons mangé, nous avons fait des choses, le avons fait nous avons fait des choses, nous avons des choses, nous avons fait nous avons fait nous avons nous avons nous avons nous avons nous nous avons nous avons nous avons nous avons je qui suis bien, la que je suis normal. maintenant, que suis des je comme je toujours, toujours mal. Je moi là. moi pour nous aider. Je suis là. Je suis là pour nous aider. Je suis Je suis là. Je suis que Je suis là. là. Je suis Je suis Je suis Je suis plus Je suis qui là. tout aider aux gens qui allaient est, vous vous vous tout et Je vous vous vous vous vous vous vous vous vous que m'a vous vous vous vous vous vous l'état l'État, vous vous vous l'État vous vous vous absent et je je dire, que ça a passé à la, exactement là, exactement c'est là qu'Ariel a l'a passé. Ma, ma pose la question, comment Ariel Henry sent-il les de en bureau, les lapteurs des gens de bagage, passé dans la Il faut Ariel Henry songé que ces un paysanier. C'est le folle qu'on est pas d'habitude dans ça, dans l'âge dit, dans, dans l'époque, la -di, l'atibonite passe de ça a Je ne sais pas, je n'ai jamais fait aucune okay intervention, malgré tout, tout le monde s'est passé dans l'atibonite. Les gens de tous les côtés dans la On a 15 ans, tous les gens la virginité. on a dit, on a dit, on a qui on on a dit, on a on a dit, on Ça veut que que maman, on a ont on a dit, qui a dit, on a dit, ont on on a L'offre la de témoignage tout le monde par exemple petit petit ça qui a 15 l'année na eu violé qui sa a dit ou leur ouais bandi yo qui lui même a en bas du feu Eh ben wap dit bénéfice travail c'est chance non qu'a vini, continuez comme ça hein chance non a Continuez pour tes non la population. Continuez à la bataille. Pour balle non finissent. Et puis pour les population elle-même. capable camper en face. C'est dur de regarder, de vivre cette réalité. Parce que si vous regardez dans la vidéo, ça, franchement, pas que personne qui triste. Tout le monde a battu bravo pour ça qui passe. Parce que c'est deux personnes qui empêchent de Les dans le pays. Ça, fait des faits. Eh bien, je ne vais pas arriver. Luxon, Dede, tout l'autre qui n'en base la, ou ta, n pou n tout sa non fè ou n'a pas de payer conséquence. Tout ça n'a fait population artibonicienne. Si tu ne peux pas poser le tout, la jeune de pâle. Parce que, il est temps pour les gens vaquer capables librement à activité l'activité dans le pays. Il est temps pour chaque petit périmètre qui gagne un bandit, et eh bien pour que le périmètre soit capable de libérer ces moments de libération qui arrivent. Il faut que les les mêmes